Salut c'est JS de Topla, bienvenue dans cette série de vidéos sur un grand sujet de ma vie, euh, la flemme. C'est une série de vidéos qu'on a commencé à écrire en 2020 et on y a beaucoup travaillé, on les a tournées une première fois et puis après on a abandonné, on a refait, re-refait et là enfin je suis en train de finaliser du coup euh, le résultat que vous êtes en train de voir euh, maintenant peut-être. Faire des vidéos c'est vraiment pas facile du tout euh, donc c'est pour ça, ça prend beaucoup de temps et c'est ce qui explique aussi qu'il n'y a pas eu grand chose sur la chaîne depuis qu'on l'a créé. La série est découpée en plusieurs parties. Dans cette première partie, on va évoquer euh, l'histoire de la paresse. Entre le moment où je l'ai écrit et le moment où on la met en ligne, il s'est passé deux ans. Donc il euh, depuis, euh, j'ai réfléchi à des trucs, j'ai vu d'autres vidéos, accédé à d'autres sources, donc il y a peut-être quelques petites modifs à faire, je vais les rajouter au fur et à mesure. Et puis en plus, entre temps, il euh, y a Manon de la chaîne C'est une autre histoire qui a sorti une vidéo euh, exactement sur le même sujet, même si elle ne pose pas tout à fait la même question. Donc les deux vidéos sont assez complémentaires. Euh, on a à peu près les mêmes sources euh, et puis on, a, on dit à peu près les mêmes choses. Euh, sauf qu'elle, euh, avec son expérience et son boulot de youtubeuse, bah en fait, euh, elle fait ça vachement mieux que moi. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui est complémentaire à celle-ci. Bon bah ben voilà c'est bon pour l'introduction. Du coup je vous laisse avec la première partie de cette série de vidéos euh, sur la paresse. T'as fini Oui j'ai fini. T'es sûr que t'as fini Oui, c'est bon. Fais voir ton cahier de texte. 12 seconds later. Ah oh, mais tu me les as sagouinés tes divisions là Les maths, c'est pas écrire des chiffres au hasard, faut que t'arrêtes d'être fainéant comme ça Tu vas me tout me refaire, hein Mais ça veut dire quoi fainéant Fainéant, ça veut dire que t'es un gros paresseux. Allez au boulot Mais ça veut dire quoi, paresseux Ça veut dire que tu fais ce qu'on te dit et c'est tout Au lieu de poser des questions, là Tu te mets à travailler, maintenant Salut tout le monde, c'est Jean-Seb de Topla, et aujourd'hui, on va parler des feignasses, des flemmards, des tirouflants, des bons à rien, des larves et des paresseux. Ils sont partout et on est beaucoup assez énervé quand quelqu'un de tout mou se lamente alors que nous bah, on fait des efforts et on fait ce qu'on peut peut-être que vous pensez que la paresse c'est un trait de personnalité et que c'est à chacun d'exercer sa volonté, sa force mentale pour le combattre. Moi j'étais comme vous, sauf que j'étais de l'autre côté, la feignasse de service c'était moi et toute ma vie on m'a traité de feignant, le pire c'est que j'étais d'accord, je considérais que j'avais une personnalité paresseuse et que la seule chose que je pouvais faire si je voulais me bouger bah, c'était me forcer à faire les trucs qu'on attendait de moi et j'ai accepté les insultes, les brimades, les humiliations parce que je pensais que je les méritais tout simplement mais depuis j'ai pas mal réfléchi et en prenant de l'âge j'ai réalisé plein de trucs plus j'en apprenais sur moi et sur ma flemme, et plus je me rendais compte que c'était pas si simple. Peut-être que la paresse, c'est pas qu'un trait de personnalité dont chacun serait responsable. Dans cette vidéo, je me suis demandé si derrière ce mot, il y aurait pas un sens historique, politique, social et culturel dont je me doutais pas forcément. Et ce que j'ai trouvé est assez concluant. En fait, la flemme, c'est une idée qui est vraiment plus profonde que ce que l'on pense, et qui dit beaucoup de choses de notre culture et de notre rapport à l'activité. Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. On va commencer par un petit résumé de l'histoire du monde paresse. Alors, ça peut sembler évident, mais on vous prévient de deux ou trois trucs. Déjà, il n'y a pas une rigueur scientifique de ouf dans ce que je vais vous raconter, moi je suis pas historien. Il y a toutes les références dans la description si vous voulez aller dans le détail. Le récit que je vous propose, il est centré sur le monde occidental et plutôt chrétien. Il y a sûrement une trajectoire historique de la question de la paresse qui serait différente dans d'autres cultures et d'autres civilisations. Euh, enfin, je pense que c'est juste de signaler que pour tout ce qui se passe avant le 19e siècle, je me suis essentiellement appuyé sur un article d'un gars qui s'appelle Jean Delumeau pour la revue L'Histoire. Le lien est dans la description. Allez, on y va Pour comprendre l'histoire de la paresse, il faut comprendre les deux principales visions de la paresse qui vont coexister à toutes les époques en Occident et être plus ou moins sur le devant de la scène en fonction de la culture dominante. L'oisiveté et l'acédie. L'oisiveté... C'est la forme de paresse qui domine aujourd'hui, celle que nous avons probablement tous en tête quand on pense au mot paresse. Intuitivement, on peut facilement imaginer pourquoi l'oisiveté ne serait pas bien vue a priori. A toutes les époques, le besoin d'être actif est vital. Une personne qui ne ferait rien serait forcément en danger ou mettrait en danger le groupe auquel elle appartient. C'est la raison qu'on peut imaginer pour expliquer pourquoi on porte un regard plutôt négatif sur l'oisiveté qui, contrairement au repos, ne fait pas suite à de l'activité utile. L'acédie, c'est une autre forme de paresse, qui est spirituelle cette fois, et qui aujourd'hui est moins connue, mais qui a dominé la culture chrétienne pendant des siècles. L'assédie, ça consiste à perdre la connexion avec le divin. Par exemple, si le prêtre il dit qu'il faut prier, et qu'on choisit de ne pas prier, eh ben on se coupe de Dieu, et là on commet le péché d'ascédie. Et les théologiens et philosophes chrétiens, ils expliquent que quand on se coupe de Dieu, eh ben ça provoque une mélancolie profonde, une désespérance, une tristesse, une torpeur. Mais en fait ces états, ils peuvent aussi être la cause de l'assédie. Si on est mélancolique, euh, désespéré, triste euh, ou euh, fatigué, et eh ben on arrête de prier et du coup on commet le péché d'assédie et ça nous rend triste et il y a une spirale comme ça qui se déclenche. Euh, dans tous les cas, la solution c'est de se rapprocher de Dieu en pratiquant les rites. Salut, c'est moi du futur, juste un truc à rajouter. Euh, Manon, dans sa vidéo euh, sur la paresse, Manon de la chaîne, c'est une autre histoire, euh, elle fait une distinction un peu différente de la mienne, en fait, elle explique que euh, l'oisiveté, ben, c'est euh, euh, le fait de ne pas travailler, et euh, la paresse, en fait, c'est euh, le goût de l'oisiveté. Et c'est une distinction qui est intéressante et que moi, je faisais pas parce qu'on ne pose pas exactement la même question. Mais je pense que c'est important de, de la rajouter ici. Donc voilà. Euh je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans le livre des proverbes, qui appartient aux écritures juives et chrétiennes, il y a plusieurs passages qui font référence à la paresse, qu'on connaît pas encore sous ce nom d'ailleurs. On peut y lire des maximes comme « L'âme nonchalante aura faim ». Ces passages auront une grande influence, et par exemple certains proverbes français y feront référence jusqu'au XVIe siècle. « Paresseux et toujours disetteux ». Dans la Rome antique, oisiveté et paresse étaient bien différenciés. Pour les philosophes romains comme Sénèque, le célèbre stoïcien, les temps de loisirs sont précieux. On les consacre au repos, à la retraite, au développement de l'esprit, de la pensée et de la spiritualité. C'est ce qu'ils appelaient l'otium ou l'otium ou le l'othium. Bref. Avec la christianisation de l'Europe et tout au long du Moyen-Âge, c'est la notion d'assédie qui va dominer. Quand on parle de paresse à cette époque, ce n'est que très rarement pour parler d'oisiveté. C'est l'ascédie, cette coupure avec le divin et les rites permettant de garantir un accès au royaume des cieux, qui est considéré comme un des sept péchés capitaux. Une transition va donc devoir s'opérer. Et d'après Jean Delumeau, l'église a eu beaucoup de mal à orienter la culpabilisation de la paresse, de la torpeur spirituelle, à la répugnance devant le travail. Mais c'est pourtant bien ce qui va se passer, et à partir du XIVe siècle, les intellectuels chrétiens y mettent de plus en plus l'accent sur la condamnation de loisiveté et la nécessité pour les hommes de travailler. L'Assédie reste dans les fondements du dogme, mais elle s'accompagne maintenant de l'idée que travailler dur est nécessaire pour servir Dieu. L'oisiveté et l'acédie s'entremêlent donc dans une vision de la paresse, qui est à la fois économique et spirituelle. On doit travailler pour les mêmes raisons qu'on doit prier ou aller à la messe, il faut mériter sa place au paradis. Et le besoin d'oisiveté, c'est un obstacle à surmonter dans cette quête. Plusieurs évolutions culturelles ont lieu en même temps que cette transition. Ces évolutions, elles se font sans doute en lien avec la transformation de la paresse dans une culture qui est fortement influencée par le christianisme. Par exemple, les pauvres, qui jusqu'ici étaient apparentés au Christ lui-même. Ils deviennent des objets de peur et de mépris. Pour citer l'auteur, la pauvreté n'est plus seulement pitoyable, mais coupable. C'est aussi à cette époque qu'on commence à faire le lien entre la pauvreté et la paresse à travers une nouvelle notion qui voit le jour. Si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils travaillent pas suffisamment. Par exemple, un proverbe toscan du XIVe siècle disait que « si tu es négligent dans ton travail, tu ne pourras jamais être qu'un pauvre ». À la renaissance, une nouvelle idée apparaît également, le caractère précieux du temps. Le temps est de plus en plus considéré comme une ressource qu'il ne faut surtout pas gaspiller. Dans Le Ménager de Paris, un ouvrage du XVIe siècle qui en gros sert à expliquer la vie à sa bonne femme, on assure que « Au jour du jugement, toute personne oiseuse aura à rendre compte du temps qu'elle aura perdu par son oisiveté. » Certains philosophes des Lumières viennent nuancer cette vision de la paresse. Kant nous met en garde sur une forme de paresse tout aussi dommageable que rechignée au labeur, c'est la paresse intellectuelle. Il y a Rousseau aussi qui décrit la paresse comme naturelle. Il va jusqu'à estimer que c'est pour pouvoir se reposer que nous travaillons, en disant « c'est encore la paresse qui nous rend laborieux ». En résumé, à la renaissance, un changement très profond dans notre vision de la paresse est en train de démarrer. C'est la transition de la paresse individuelle et spirituelle vers une paresse qui est sociale et économique. En effet, être paresseux ce n'est plus seulement un péché qui met en jeu notre âme, c'est désormais un comportement antisocial qui met en danger les fondements économiques de la société elle-même. Au 19ème siècle, pendant la révolution industrielle, la religion est toujours très présente. C'est l'occasion de vous parler d'une influence importante sur l'histoire de la paresse qu'on n'a pas évoquée à l'époque moderne, le protestantisme. Les protestants, comme les catholiques, y condamnent avec force la paresse. Ils développent l'éthique du travail et ils considèrent que l'oisiveté entraîne l'homme vers la perdition. Les protestants y vont jusqu'à bannir les mendiants et les aristocrates oisifs des villes réformées. L'éthique du travail protestante, elle a eu une forte influence sur les sociétés jusqu'à aujourd'hui et en particulier les sociétés anglo-saxonnes. C'est aussi pendant la révolution industrielle, caractérisée par une exploitation toujours plus inhumaine des travailleurs, que les premières révoltes de travailleurs ont lieu dès 1830. Ces révoltes, elles sont bien souvent réprimées dans le sang. Les ouvriers travaillent 14 à 18 heures par jour et pourtant ils ne demandent pas une réduction de leur temps de travail mais bien une augmentation de leur salaire. L'enjeu de l'époque, c'est pas le temps de travail, car les travailleurs, ils se voient pas comme des paresseux, ils rechignent pas à la tâche, ils veulent seulement être compensés plus équitablement. Au cours du 19e siècle, il y a plusieurs personnages qui prennent position contre la valeur travail, et bien souvent, ils font une apologie de loisiveté en réaction à l'exploitation inhumaine des travailleurs dans les ateliers. C'est le cas de Paul Lafargue, avec son droit à la paresse, qui est un ouvrage fondateur. Ou encore de Herman Melville, Robert Louis Stevenson ou Ivan Goncharov. Nietzsche critique dans son texte Aurore ceux qu'il appelle les apologistes du travail et qui défendent une vision du travail qui nous tient toujours à la bride. L'influence des religions sur les sociétés occidentales, elle va progressivement diminuer au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. La paresse continue donc sa transition de la vision spirituelle à la vision économique, et tout au long du XXe siècle, malgré les avancées en termes de temps de travail et de loisirs, l'idée selon laquelle les feignants sont des parasites est toujours très présente. Dans les sociétés capitalistes, les pauvres et les mendiants continuent d'être considérés comme des symboles de paresse. Dans les régimes communistes, c'est le bourgeois et le patron qui sont perçus comme oisifs et condamnés. Partout, les bons travailleurs restent ceux qui ne se laissent pas aller à l'oisiveté. Au XXIe siècle, le développement personnel et l'individualisation des rapports sociaux et de la réussite continuent de valoriser l'activité par rapport à la paresse. La flemme est toujours un obstacle à surmonter, mais plus pour retrouver une connexion avec Dieu, ni même pour ne pas parasiter la société. La paresse, c'est un obstacle à la réussite de notre vie. Une vie réussie, c'est une vie où on n'aura pas perdu une seconde, où tous nos projets seront réussis. Et pour réussir ces projets, il est nécessaire de se mettre en activité, ce que nous empêche de faire cette maudite paresse. Malgré la dominance de ce culte de l'activité, des intellectuels et des mouvements politiques continuent de faire l'apologie de la paresse comme symbole de la liberté de choisir ce à quoi on emploie son temps. Ainsi, dans le monde littéraire, politique ou encore ésotérique, beaucoup font encore un éloge de la paresse, bien que parfois moins politique que celui de la fargue. C'est un peu ironique parce que l'histoire de la paresse commence par l'idée que l'acédie c'est se couper de Dieu, alors qu'aujourd'hui, il ben, y en a qui prescrivent une paresse volontaire pour enrichir notre vie spirituelle. Et voilà pour l'histoire de la paresse. Ça prend un temps de ouf de faire bouger les images, c'est un vrai métier ce truc-là. En faisant la vidéo, je me suis rendu compte que ça allait durer 40 minutes, donc c'était un peu long. C'est pour ça que j'ai décidé de découper la vidéo en trois parties. Euh, on se retrouve donc au prochain épisode, où on essaiera de s'intéresser à ce qui se passe dans notre cerveau quand on évoque la paresse. En attendant, portez-vous bien, et n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur les réseaux, les liens sont dans la description. Des bisous